Peut-être déjà pour qu'on ne perde pas trop de temps, parce que je pense que les gens viennent essentiellement quand même pour les pitcheuses et pitcheurs euh, arriver que, que pour nous en fait. Donc, juste ben, vous renouveler tous nos remerciements pour avoir accepté de participer à cette matinée de Biblio Pitch. Euh, nous excuser en fait pour, pour l'annulation qu'on a dû faire de la rentrée hauteur cet après-midi. Euh, effectivement, il y avait peu d'inscrits et il nous a semblé un peu compliqué de faire déplacer autant de monde pour euh, peu de personnes en présentiel. Je pense que la possibilité de suivre euh, également les, les bibliopitch le matin en visioconférence a tenté certains de rester chez eux. Donc, euh, voilà, nous voilà tous euh, en visio ce matin, mais euh, ravi que vous soyez là avec nous euh, pour, euh, pour ces présentations, euh, ces exploits, de présenter des projets en 10 minutes. Euh, donc, pour les... Euh, les auditeurs, en fait, il faudra poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse les relever et les poser aux pitcheuses, et pitcheurs. Donc, on aura cinq minutes à chaque fin d'intervention pour prendre les questions. Donc, il va falloir être rapide parce que le programme est très chargé, comme vous avez pu le constater. Il est riche de projets tout à fait remarquables et enthousiasmants. Et on est vraiment ravis que le territoire Savoie-Haute-Savoie soit représentée aujourd'hui, donc un grand merci à Claire de, de Savoie Biblio pour avoir co-organisé cette, cette journée avec nous, je vais lui laisser prendre la parole et puis on, on, comme ça on essayera de, de maintenir à peu près les délais qu'on s'est fixés, donc un grand merci en tout cas à à toutes nos intervenantes du jour, l'intervenant n'est pas encore arrivé, donc c'est pour ça que je parle au féminin. Euh, un grand merci à vous et, euh, et d'essayer de, de tenir bien ces 10 minutes de présentation. C'est un vrai challenge, mais c'est ça qui va nous permettre de, de, tenir, euh, de tenir nos délais. Voilà. Claire, si tu veux peut-être présenter euh, Biblio -Savoie, à ceux qui ne... savoie Biblio ouais. pardon, à ceux ouais. qui ne connaissent pas encore. Bah, la plupart des personnes donc, nous connaissent et me connaissent, mais il y a quand même, j'ai vu une personne qui n'est pas de, de pays de Savoie. Donc, je suis pierre Grave, la responsable du service formation euh, Savoie-Biblio et la direction de la lecture publique euh, du Conseil Savoie-Bonblanc. En fait, nous sommes la bibliothèque départementale de Savoie-Haute-Savoie. et -Savoie. Voilà, pour les personnes qui ne sont pas sur nos territoires, les autres, euh, vous nous connaissez, vous me connaissez. C'est vrai que quand euh, vous, Laura Tamizé de la RAL, de l'agence, nous a sollicité pour, euh, pour cette journée… On a un peu hésité, parce qu'en ce moment, on est un petit peu chargé avec le travail sur le plan, mais en même temps, on a trouvé que c'était une belle occasion aussi, de et d'ailleurs, qui, qui, qui correspondait bien à notre travail en ce moment, de réflexion sur le plan, une belle occasion de, de, de valoriser tout ce qui se fait sur ces territoires. Euh, voilà, nous, on travaille sur notre plan, mais vous, euh, voilà, chacun, localement, vous faites beaucoup de choses. C'était aussi intéressant, on était contents aussi de pouvoir euh, donner cette visibilité à tout ce qui se passe sur le terrain. Bon Après, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué, on a un petit peu galéré sur l'organisation matérielle au départ et c'est vrai que le passage en présentiel, en distanciel nous a allégé parce que les questions de repas, de salle, de technique, c'était un peu… mais on était prêts. Donc euh, voilà, merci en tout cas effectivement à toutes celles qui ont répondu euh, à la sollicitation au départ, c'était Laura, d'amuser. après moi je vous ai un petit peu sollicité aussi derrière, et je trouve que le panorama des, des, des sujets est vraiment euh, large, et voilà, donc je me réjouis de passer la matinée avec vous, et du coup je relaisse la parole à Emmanuel, et on va essayer d'être un petit peu, on va nous on va un petit peu faire attention au, euh, au temps, hein, pour qu'on ne dépasse, qu dépasse pas. On, ouais. ben, là, on est, on est plutôt pas mal hein, quand oui. même. Je, je trouve on on va essayer bien. de commencer à l'heure et puis effectivement, comme la matinée, je le répète, est enregistrée, on aura la possibilité de diffuser effectivement les personnes qui n'ont pas pu assister au démarrage ou en tout cas qui n'avaient pas pu assister à la matinée auront le plaisir de, de réécouter vos interventions. Euh, donc la première intervention, donc c'est Mélanie Arrivé et Lise Estrania euh, qui vont euh, nous la faire sur le réseau Lire, donc le réseau de l'avant pays savoyard. Euh, oui. Donc voilà, il est heure, c'est à vous euh, de nous présenter ce joli projet. Ouais, super, merci. Bonjour à tous. On va tout de suite passer sur la, le partage de notre euh, écran. Ah, on a un document qui vient de disparaître, c'est normal. Voilà. On s'excuse, on recherche notre document en 30 secondes. Et nous pour cette. Il n'y a pas de souci, comme ça, ça laisse le temps au dernier retardataire d'arriver et de prendre le début de votre intervention. Donc, c'est très bien en fait. Bien rebondi pour les rassurer. Voilà, c'est ça. c'est très bien. Merci, merci, ça nous rassure. Alors, on doit être bien maintenant. Ah, tout à l'heure, ça marchait très bien et maintenant ça ne veut plus marcher. Voilà. Désolée, tout à l'heure, ça marchait très, très bien quand on l'a fait en test technique et là, là ça doit être bon. Oui, voilà. ça marche très bien. Très bien, on va rattraper notre temps de retard. Ah, C'est oui, bon. bon. Euh, donc voilà, donc, on va parler de l'avant-pays savoyard. Alors, pour ceux qui ne savent pas du tout où ça se situe, euh, je pense que vous êtes assez nombreux. <rire> on vous a fait une petite carte. Voilà, c'est le petit espace vert qui est, qui est au milieu voilà, de, de tous ces territoires. Donc voilà, lavant pays savoyard, donc, situé donc, entre Lyon et Chambéry. Donc on a bénéficié du dispositif Contrat de Territoire Lecture euh, entre 2012 et, et 2018. Euh, ça lui a permis de, de recruter donc, deux chargés de mission lecture publique et de bénéficier d'un dispositif de territoire. Avec le soutien de la DRAC et donc de Savoie Biblio, on a, pendant ces quelques années, accompagné les élus et les équipes de bibliothèques à la définition d'une politique lecture publique euh, qui faisait grandement défaut sur notre territoire. Il y avait une vingtaine de bibliothèques, mais euh, pas de structuration. Et en fait, à l'issue du dispositif contrat territoire lecture, donc en 2019, euh, on a créé le Réseau libre. C'est un réseau de 14 petites bibliothèques rurales donc, qui font entre 20 m carrés et une centaine de mètres carrés. Donc, elles sont réparties sur un territoire qui est un petit peu particulier puisqu'il est composé donc, de trois communautés de communes qui sont non fusionnées. Donc, pour maintenir des postes et, et définir les, le fonctionnement du réseau, on a mis en place une convention de partenariat d'une durée de 5 ans. Euh, qui a été rédigé et signé par l'ensemble des 14 communes membres et des trois communautés de communes. Et c'est ainsi que le syndicat mixte de l'avant-pays savoyard pour lequel on travaillait euh, en tant que contrat territoire lecture euh, a été désigné comme porteur du projet pour le réseau, pour le compte des différents membres. Les deux postes ont été maintenus depuis, euh, avec des missions un petit peu différentes, bien évidemment. L'une en coordination, donc ça, c'est ma mission, et, euh, Lise en tant qu'animatrice euh, du Réseau Lire. Le financement des postes, il est un petit peu complexe, un peu à l'image de notre territoire. Euh, il est réparti, on va vous montrer ça, de la façon suivante. Donc, Pour financer nos postes au jour d'aujourd'hui, euh, on demande la participation à hauteur de 1,50 € par an et par habitant, par commune membre. 2 000 euros par an par communauté de communes. Euh, on bénéficie également de subventions leaders pour le développement du numérique dans les bibliothèques. Euh, donc, ça, c'est moi qui m'en occupe. On a également des subventions de la DRAC pour les extensions d'horaires et, et pour les animations. Et on a les frais de fonctionnement qui sont à la charge du syndicat mixte. Donc, euh, voilà, on a, on a un financement un peu complexe, un peu multiple. Euh, notre réseau n'a pas de tête de réseau non plus. Euh, dès le départ, les élus se sont positionnés très fortement contre ce schéma-là. Euh, ils ont souhaité la possible adhésion de tous les lieux de lecture, quelle que soit leur typologie, leur taille euh, et la composition des équipes. Le souhait, c'était vraiment de maintenir un maillage du territoire assez dense en termes d'offres de lecture publique. Et de service à la personne. Parce qu'on est sur un territoire, donc, donc, trois communautés de communes, une faible mobilité sur le territoire, euh, des contraintes géographiques assez importantes, aucun autre équipement culturel, euh, peu de lieux de vie sociale. Donc, c'est vrai qu'on est sur un territoire assez pauvre en termes de, de services publics et de services de proximité. On a un fonctionnement de réseau qui est assez simple, je pense, c'est similaire à, à bon nombre d'autres réseaux. Donc, on a une instance de gouvernance composé donc de l'ensemble des maires et des présidents de Comocom. C'est -Com. nous qui l'animons et on se réunit à peu près tous les deux, trois mois, selon les besoins. Des groupes de travail, composés des équipes de bibliothèques qui le souhaitent pour avancer sur le développement de certains services. Euh, voilà. On a une carte commune qui nous permet d'emprunter dans n'importe quelle bibliothèque. Pas de navette pour le moment, mais c'est un projet qui est normalement dans les tuyaux pour 2022-2023. On a un SIGB et un portail commun, donc on est sous catalogues. Nous avons des outils de communication communs, donc guide de lecteur, taux de bague, oriflamme depuis peu, pour être visible dans l'espace public. On a des services communs, portage à domicile, collection adaptée. On les développe en fait en fonction des spécificités de chaque bassin de vie et de chaque commune. On a un programme d'atelier d'animation déployé sur l'ensemble du réseau. Et ça, c'est un petit peu la... c'est vraiment ce qui est la force de notre réseau. C'est ce qui est indispensable pour faire venir les usagers et faire découvrir un petit peu les missions des bibliothèques. On a des gens qui ont un petit peu de mal à venir passer la porte des bibliothèques sur ce territoire et donc avoir une vision des lieux comme véritable lieu de vie. On est confronté à pas mal de préjugés sur le territoire de l'avant-pays euh, savoyard. Euh, et on est surtout sur des territoires dits un peu dortoirs. Donc, notre gros challenge, nous, c'est d'aller chercher les, le public qui euh, travaille sur Chambéry, sur euh, Lyon, et de le faire euh, venir euh, dans nos équipements. Donc, afin de développer les publics en bibliothèque, et donc pour positionner les bibliothèques en... Donc, comme euh, véritable lieu de vie et lien social, on a développé plusieurs actions. Et ça, je vais laisser ma, la parole à ma collègue Lise, qui vous en parlera beaucoup mieux. Mm. Mm. Oui, alors, comme même, vous c'est vrai, vrai que pas Lise, on ne vous entend pas très bien, c'est peut-être juste parler un peu plus en face du micro. Oui, ouais. est-ce que Vous m'entendez mieux Oui, oui, oui c'est oh. Euh, oui, donc comme le disait Mélanie, les bibliothèques sont les seuls équipements culturels du territoire et des endroits vraiment euh, qui permettent de, de créer du lien social, de vrais lieux de vie. Donc, euh, pour aller dans ce sens-là, on a décidé de développer plusieurs services. Euh, donc, le programme d'animation dans les bibliothèques Réseau Lire, donc en fait, on, on se déplace dans cette bibliothèque pour, pour, pour proposer des animations auprès des enfants, autour des livres. Euh, donc ça c'est conjointement avec les, les équipes des bibliothèques et on se rend compte que ces animations permettent à certaines personnes qui ne viennent pas emprunter de livres de quand même se déplacer à la bibliothèque et, euh, et de partager des temps conviviaux euh, à plusieurs on met aussi à disposition des équipes des bibliothèques euh, des mâles pédagogiques donc euh, ça c'est euh, on les construit en fait euh, euh, avec, euh, avec Mélanie donc Mélanie plutôt sur la partie numérique moi vraiment autour des livres donc, dans ces malles on va retrouver des livres, mais aussi du matériel pédagogique et elles peuvent être empruntées par les équipes des bibliothèques et par les structures petite enfance. Donc, l'objectif de ces malles, c'est vraiment aussi de développer des animations pour que les bibliothèques mettent euh, en place des animations elles aussi. Euh, comme on le disait précédemment, on a un service de portage de livres à domicile qui s'appelle Livraison. Donc, ce service, on l'a mis en place en 2017 et c'est pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer à la bibliothèque pour des raisons de santé ou parce qu'elles sont trop isolées. Euh, les bénévoles et les salariés euh, des, des bibliothèques Lire se déplacent pour leur amener des livres. Donc, dans le, on va dire dans le sillage de, de ce projet, on a aussi développé les collections adaptées parce que du coup, souvent, c'est des personnes âgées ou des personnes qui ont des difficultés euh, pour lire, euh, qui bénéficient de livraison. Et du coup, on s'est rendu compte que les bibliothèques n'avaient pas assez de livres gros caractères ou de livres audio. Euh, donc, on développe, euh, on développe tout, euh, tous ces ouvrages adaptés depuis quatre ans à peu près, euh, avec des subventions du CNL, de Savoie Biblio. Euh, voilà. et Donc, ça, c'est très apprécié par, par les équipes des bibliothèques. On développe aussi depuis deux ans tout ce qui est euh, livres pour les enfants dyslexiques. Euh, parce que pareil, les bibliothèques n'en avaient pas dans leur fonds, Et en fait, les, les enseignantes des différentes écoles du territoire nous ont dit que c'était important euh, d'en avoir euh, d'autres. Je, je regarde l'heure, je me dépêche. <rire> euh, et puis, en, euh, une, autre, une autre partie aussi pour développer euh, euh, les publics en bibliothèque, c'est tout ce qui est euh, les événementiels. Donc, on a deux événements sur le territoire de l'avant-pays savoyard. Ma bibliothèque, en fait, et euh, en avant-pays le livre. Donc, en avant-paye-le-livre, je vais développer ça, donc, après. Mais euh, ma bibliothèque, en fait, très rapidement, c'est une journée porte ouverte des bibliothèques. C'est-à-dire que sur une journée, donc, c'est au mois de novembre, les bibliothèques peuvent proposer tout un programme d'animation autour d'une thématique. Et euh, l'objectif, c'est de faire découvrir leur lieu euh, et, euh, et de faire vivre leur commune pendant, pendant cette journée. Et puis, on a toute la partie aussi accompagnement des équipes, parce que l'objectif, c'est de les rendre autonomes pour qu'elles proposent, elles, des animations, qu'elles fassent venir des intervenants, des auteurs, des compteurs. Et donc, pour ça, on va proposer des temps de formation, ainsi que des temps d'échange. On appelle ça des cafés-cosettes, où du coup, on va parler d'une thématique autour d'animation, autour des albums jeunesse, ce genre de choses. Et ces temps d'échange... Ces temps d'échange, ça permet aussi de créer du lien au sein du réseau. Parce que comme le disait Mélanie, on a un territoire qui est quand même assez large, euh, avec des réalités très différentes. Et c'est important que les équipes de bibliothèques puissent, puissent se retrouver pour échanger, pour apprendre à se connaître. Voilà à peu près pour tout ce qui est développement des publics et animation. Très rapidement, peut-être pour vous dire où on en est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est un peu à une période charnière. Où il faut continuer à développer le réseau, euh, notamment avec euh, la navette, parce que c'est vrai que ce qui manque à, à l'heure actuelle sur notre réseau, c'est qu'on n'a pas de système de navette. Euh, voilà, donc euh, on travaille avec Savoie Biblio pour voir comment on, on va développer euh, ce réseau de bibliothèques pour continuer à être actif sur le territoire. Tu voulais rajouter euh. Alors, Rapidement aussi pour conclure, donc il faut savoir que le réseau lire est à une période vraiment de. De redéfinition un peu de son réseau, les fins des postes pour nous, c'est fin 2022. Les fins des subventions et de la convention de partenariat, c'est fin 2023. On a une à trois bibliothèques qui sont susceptibles d'intégrer le réseau d'ici un an, puisque sur les 20 bibliothèques qui composaient donc, le territoire 14, ont raillé la cause, on va dire, du réseau lire euh, donc là, on va être accompagné sur les mois à venir par Savoie Biblio, donc pour faire évoluer le réseau et, et voir quel avenir on lui donne. Euh, on va essayer d'avoir une prise en compte, de, de partici une participation plus active au niveau des habitants voilà. sur la définition euh, de, de ce qu'on souhaite trouver dans nos bibliothèques. Euh, on a un gros travail qui, qui se fait depuis plusieurs années au niveau des, des élus. Ça nécessite un lobbying assez régulier, un accompagnement individuel, donc on fait, euh, on fait la tournée de chaque euh, élu. Mais on fait vraiment du cas par cas puisqu'on n'a pas d'adhésion quand on travaille uniquement en, de manière collégiale. Donc il faut d'abord travailler l'individuel. Donc c'est vrai qu'on est sur un territoire où la politique lecture publique pas, ne va pas de soi et c'est un, un peu un combat. Euh, voilà, il y a un grand besoin. Donc on a pas mal de points de développement à venir et... et euh, il faut savoir que notre réseau nous est composé d'une centaine de bénévoles et de à peine six salariés. Donc, euh, on est sur des équipes un peu fragilisées et potentiellement assez tournantes. Euh, donc, voilà, on, on doit structurer encore un peu tout ça pour lui assurer une, une pérennité sur les années à venir. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. Euh, on a déjà une question. Alors, c'est euh, comment fonctionne euh, livraison et est-ce local ou centralisé Alors, pour livraison, en fait, c'est chaque bibliothèque qui le souhaite, qui peut mettre en place ce projet. Donc, ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que c'est vraiment parti d'une volonté d'une bibliothèque, pour de vos voisins, qui s'est aperçu que voilà, il y avait beaucoup de personnes âgées sur cette, sa commune et qui a voulu développer ce service. Donc, ils m'ont demandé en fait comment, comment faire. Donc, je les ai accompagnés pour mettre en place ce projet. Ça a très bien marché. Euh, donc, les, les bénévoles en fait se rendaient euh, au domicile des personnes qui pouvaient pas se déplacer. Et comme ça a très bien fonctionné, on a décidé de le développer aux autres bibliothèques du réseau. Et maintenant, on a une dizaine de bibliothèques qui proposent livraison. Donc euh, là, l'idée c'est vraiment que chaque bibliothèque qui le souhaite euh, gère gère tout ça. Moi, je peux les accompagner si elles ont des questions sur comment faire, comment s'organiser, euh, voilà et puis je les accompagne pour justement leur, leur donner en fait des, des ouvrages adaptés qui viendront alimenter ce fonds pour ce service. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, je pense que oui. Ouais. Ouais. Alors, il y a une deuxième question, mais euh, alors il faudra faire rapidement, mais comme on reste avec vous, Lise, je, je vous fais confiance pour, pour <rire> maintenir le, le, le cap, euh, juste sur les types d'animation pour faire venir les usagers dans les bibliothèques et peut-être que ça va pouvoir euh, justement euh, lancer la deuxième intervention sur euh, le festival que vous coordonnez avec le syndicat mixte de l'Avant Pays Savoyard. Ouais. Alors, les types d'animations, on va dire qu'on en a deux euh, grandes sortes. C'est alors euh, les animations numériques euh, menées par Mélanie. Peut-être que tu dire. Oui, en fait, on, à défaut d'avoir des conseils numériques, du coup, j'anime des ateliers de, de sensibilisation pour les, le grand public. Et donc, euh, eh ben, ça fonctionne plutôt bien et on a des personnes qui viennent. Et en parallèle, on a des mâles pédagogiques qui allient à la fois le papier et les outils numériques. Pour un accès à des ressources multisupports et, et une sensibilisation sur la parentalité numérique. Et après, pour les autres types d'animations, ça va être des animations que autour des livres. Donc, ça, c'est celle que je mène en bibliothèque. Euh, donc, moi, j'en propose deux différentes. Il y a les petits mots doux, c'est pour des enfants entre 0 et 4 ans. Donc, là, on est vraiment sur, euh, sur du jeune public. Et puis, les graines d'histoire, c'est pour des enfants à partir de 5 ans. Euh, voilà, c'est toujours autour d'une thématique. Euh, pour les petits, ça dure 20 minutes. Pour les plus grands, c'est 45 minutes. Et euh, voilà, c'est toute, euh, toute la bibliothèque du réseau.